Chère amie créature tendre et généreuse que j'ai devinée, peut-être rêvez-vous de me donner tant d'amour et de répandre sur moi tant de beauté de votre belle âme que vous espérez ainsi déposer enfin devant moi un but Non, vous feriez mieux d'être plus prudente. Mon amour sera aussi mesquin que je le suis moi-même et vous serez malheureuse. Il avait vu celle... Qu'il vénérait en courir éperdument en traversant à sept heures Dans cette belle robe de la veille, maintenant salie et flétrie dans sa chute Il enleva sa veste, lui en couvrit les épaules Mavriki Nikolaevitch, ensanglanté, agarre Se tenait au-dessus d'elle, criant, pleurant et se tordant les mains Je ne me souviens plus très exactement de ce qui se passa ensuite Je sais juste qu'on emporta soudain Lisa.